Voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes accompagnés d'un Mercedes aujourd'hui. C'est mon premier camion. Euh, C'est parti du jeu de Rotterdam. On va y aller, parce que là, on est en place là. Euh, bon. Et je voudrais aussi vous préciser qu'on est en Angleterre, pour ceux que ça Et qu'on va livrer une remorque mort. J'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Euh, je vais bien. J'ai essayé de vous... Euh, ...faire... ...une vidéo par semaine. Pour continuer la série de vidéos que vous avez commencé, vous aurez, vous aurez à, à l'heure où je vous parle, vous n'aurez pas encore vu l'épisode 4 de retour de la borne la reprise. Euh, repris cette série là que j'avais faite au début de ma scène youtube pour vous pour vous la pour vous la remettre au bout du jour quoi avec mon nouveau système euh. Donc, je vais vous faire essayer de vous faire une belle vidéo le la le lundi euh, je vais essayer de publier. Chaque lundi une vidéo Mais je vous promets rien Je ne sais pas si j'y arriverai Ce sera dans le courant de la semaine, une vidéo, voilà, euh, bah. Voilà. Nous voilà arrivés dans la ville, dans une nouvelle ville. Oh. On est en Angleterre pour ceux qui l'auraient pas remarqué. Voilà, le service est terminé et on monte de niveau et voilà, cette vidéo est terminée euh, ici, j'espère qu'elle vous aura plu. À la semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo, voilà. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner à cette chaîne YouTube, et à me faire connaître.